Donc on est à l'épisode niveau 13, tout le monde on continue, je reste avec Twitch, donc je tourne ce, ce live en même temps que euh, je suis sur Twitch, donc je vous le rebasculerai sur Youtube après l'épisode 12. Donc, euh, je n'ai pas stoppé le live, je suis restée avec ceux qui étaient... Euh, tu peux recommencer aussi, <rire> si tu veux, remarque. Donc, euh, voilà, je n'ai pas stoppé le live, je suis restée. Euh, merci, euh, Dépane, pour ta solidarité, c'est gentil. Merci de ton soutien, je l'incline. Et euh, donc, voilà, on, a né, on, a, on avait tout vu dans l'épisode 12 concernant la mage, les mages qui y avait eu. Maintenant, on va euh, un petit peu se pencher sur le let's play en regardant si on peut aussi euh, bah, trouver des chariots. Euh, voilà. Trouver des chariots, trouver cet arbre commémoratif qui me pose un gros problème. N'est-ce pas et, euh, et puis, on va voir tout ça. Mais on va surtout essayer d'améliorer notre village parce que ça commence à urger. Ce que je ne comprends pas, c'est que je suis toujours, donc, à... Euh, à Baranica, à Branica. Euh, et j'ai plus la quête. Ok. Donc, euh, voilà. Il n'y a plus la quête. ou C'est moi qui, qui, qui n'y vois plus. Si, il y a une quête ici. Euh, une quête cible. On va attendre que le jour se lève. Ah Je viens de regarder un truc. On avait vu euh, les nouveaux trucs. Là. L'onglet, là. Si je regarde mon perso... Donc là c'est la température, ouais mais j'ai pas vu euh, ça. Alors attendez, au niveau de la carte. Euh, Albéric. Ouais, en fait, euh, bah, les onglets là, c'est les défis, euh, les défis du roi. Albéric le cruel. Donc le roi s'appelle Albéric. Sans l'avait pas non plus. Ok. Albéric le cruel. Bon, ça serait les défis du, du roi, ça? Non, c'est bizarre parce que je l'ai monté et je pas fait de défi encore. Moins 20%, 70%. Ça doit être des quêtes, je pense. Je ne suis pas sûre. Bon, de toute façon, je vais être renvoyé chez moi parce qu'il y a un changement de saison. Donc, autant commencer à avancer. Hop. Ah bon, un petit coup. Quoique quand il y a le changement de saison et qu'on est renvoyé chez nous euh, normalement ça nous remet ils ont dit la santé à 100% au lieu de 110% c'était pas très logique 110% mais ça c'est pas un truc j'avais fait gaffe jusque là hop maintenant il fait du bruit quand il boit aussi hein. ou alors j'avais pas fait gaffe jusque là Bon, J'aimerais bien me voir s'il y a des chariots. Je vais me faire téléporter là-bas. La saison va se terminer. Et ce qui me ferait rager, c'est de trouver un chariot. Et. Ah, il y a Teddy Regardez, j'avais jamais vu de Teddy là. Ici, là. Par rapport à la mine et au stockage. Regardez, il est là. Elle est là, la bébête. Vous voyez, il est loin hein, quand même de la grotte. Hein. Une fois, je, dit, je vous l'avais dit plusieurs fois. Une fois, je l'avais vu à peu près où il est, l'autre là, qui fait la ronde. Il était par là. Mais là, je ne me suis jamais fait attaquer. Par contre, Teddy, il est là pour une fois. Mais bon, on s'en fout. On s'en fout, Teddy. Il ne va pas nous attaquer. Il ne va pas nous attaquer là. puisqu'on passe loin de lui. Ah ouais ils ont rajouté énormément de sons euh, ce que je vous dis qui est pas important mais ça surprend quand même parce que maintenant les animaux ils font un boucan pas possible quand ils courent je faisais la vache c'est un mouton alors ici qu'est-ce qu'on a vu qu'on a des personnalités maintenant ici il y a un péloï ici hein. c alors il est trois en chasse et trois en artisanat lui D'accord. Il n'y a rien d'autre. Hein euh, là, on a trois en champ. Ah, il n'est qu'un seul niveau 3. Moi, je veux deux niveau 3. C'est beaucoup demandé, je sais. Par contre, il, il respire vraiment euh, très très mal, monsieur. Alors, j'ai pas énormément de... Que je ferais bien de faire, c'est de me couper l'arbre là que j'avais déjà cassé. Changement de saison. Voilà, alors on a un pop-up. Comme me demandait tout à l'heure euh, Christophe, on a un pop-up. Un pop-up. Donc, homme en collant. Un noble passé par votre village, il a perdu sa bourse devant vous. Que ferez-vous Bon, dans un sens, on n'a pas vraiment le choix. faut être logique. faut être logique. Si on le lui rend, ça nous donne qu'on prend... Euh de la réputation, mais on perd moins 5 de morale pour tout le village. Soit, on le prend pour nous, on gagne 100 pièces, mais on prend moins 15% de morale sur le village. Soit, laissez votre peuple l'avoir et vous avez plus d'île de morale. Donc, euh, value de réputation de la dynastie, euh, on s'en tape un peu, hein. moi je vais prendre, ils nous mettent celui-là en avant, euh, value de réputation de la dynastie. Est-ce qu'on gagnerait des points de dynastie si on lui rend C'est ça le problème. Mais par contre, on fout moins 5 morales à tout le monde dans le... dans le truc. Oh, on va laisser le peuple voir. Allez hop. On se prend pas la tête. Personne n'a rien vu, mais les sourires de vos habitants sont plus grands que leurs poches. Tous les villageois sont d'humeur plus 10 sont d'humeur 10 ils sont tout contents les villageois ils ont ils sont aussi voleurs que moi dans le jeu faut être honnête hop allez donc on va devoir payer les taxes non mais tape pas sur ta femme hein, mais... j'ai le... un bug continuer voilà il y avait un bug hein. il était bloqué sur le, sur le truc euh, alors, je voulais voir un truc au niveau euh, de notre âge. Nous avons 21 ans. Je pense qu'il va falloir faire... Ouais. On va attendre un peu pour le bébé, hein. Ouais, je crois. On n'a pas assez de sous pour l'instant. Euh, Avez-vous une minute travail Elle se fout de moi. Elle me dit qu'elle voudrait... Personnalité, elle paysannes, paysanne. Euh, Dure et sale. Elle aimerait travailler dans la couture tillée, quoi. Pourquoi tu m'as mis moins 5 dans la couture. Du coup, elle peut pas garder. Pff, abus, abus, abus. Alors, je vais volontairement garder ma tenue d'hiver pour voir si ça a vraiment un impact. Alors, ici papote tous, ils ont changé leur tenue Ouais. Non Oui, je sais pas trop. Ah, va aller vont payer nos taxes. Alors, on a des nouvelles des nouvelles B, B aussi à trouver. Donc il y a plein de choses nouvelles là, en se baladant, en faisant les quêtes. Un bébé, je vais pas faire un bébé tout de suite. On hein. ne sont pas mieux, hein, mais euh, non, ça c'est les bébés normales. Je sais pas du tout où elles sont les autres. On est au printemps, printemps, printemps. <coughs> Excusez-moi. On va aller payer nos taxes, déjà. Ce serait une bonne chose de faite. Parce que ça va vraiment nous foutre un coup. À ce côté asthmatique, là, qu'est-ce que c'était bien quand il s'était arrêté de le, de le faire Maintenant, par contre, euh... ils l'ont remis. Ça, ça me... Ça me plaît beaucoup, moi. Mais ce sont des détails. Alors. Oui, il est le voleur. Dédère, <rire> je me rappelle pas de lui. Hein. Alors lui, euh, non. Ici, on a, on n'a jamais rien. Olga, plus tard, sera intéressante. Euh... Là, on a que des niveaux 2. Alors on va mettre qu'on veut payer nos taxes parce que sinon, hop, payer les taxes. F. Alors c'est ça que je voulais voir, oui. Au niveau des taxes, gestion. Vous Voyez, euh... on avait 800 et quelques. On est passé à 1170 de taxes. D'une saison à l'autre, j'ai rien construit. C'est bizarre ça. Ça j'avais remarqué précédemment. On avait 875 de taxes en hiver. Et sans rien avoir construit, on est passé à 1170 au moins de les payer. Pourquoi cette différence Ça je sais pas. et niveau réputation, on était à 886. On est passé à 903 vu qu'on a fait une quête. Ok. Bon, ben je ne sais pas. Ça par contre, ça reste un gros mystère pour moi en ce qui me concerne. Euh, Unigos, il est où Comme il n'arrête pas de bouger, lui... Il a ses a sous, ce voleur. Il a pris des cheveux blancs ou c'est moi qui... Ça c'est Ingolf, hein what On regardera après les, le, les vendeurs et les l'autre bah, Il négocie à la taverne. Hop. Voleur. Alors, personnalité paysan. Bonjour, êtes-vous venu ici pour payer vos taxes Non Pour voir un coup. Oui, tenez, cela devrait tout couvrir. Splendide. Fin du dialogue. Ça va piquer ça. My God. Alors, ici, qu'est-ce qu'on aurait de nouveau Alors, maintenant, elle a des bières d'avoine. D'accord, elle a des bières de blé. Elle a du jus de baie. Jus de pomme. Ok. Euh, ça, elle l'avait déjà. Les vins de baie. Alors, il y a le jus de baie, le vin de baie. Les bouteilles d'hydrobel bouteilles de bière. Bouteille de vin et le houblon, le fameux houblon. Voilà, ok. Donc, notre viande elle est passée en pourriture. Je l'avais dit lors de la mise à jour. On va lui vendre les bâtons. Il euh, n'y a plus le système de la viande qui passe du stade à se dégrader à ça. passait après à viande avariée et après en pourriture. Donc, là, on a 32 pourritures en viande les morceaux de viande que j'avais pris sur moi ah, dommage, c'est dans le changement de saison je pense enfin, sinon j'aurais bien testé le, le, le fait qu'on se... qu'on s'est toxique hein, pour voir. il fait beau aujourd'hui moins 5 comme c'est original ah, ben bah, je fais ce que je peux j'aurais mis une minute elle ne veut plus me parler mais tant pis, ne me cause plus boudé, boudé, boudé Ok, là, donc, on a dit rien de neuf. Ici, est-ce qu'on a une quête euh, Alors, il y a Delina qui a des graines ici. Là, on va d'abord monter la diplo. Euh, euh, au pif, plus 2. Avez-vous une minute Comment allez-vous Avez-vous une minute Il fait beau. Plus 10. Bon, on est 100%. Très, très bien, la Tant mieux. Montrez-moi vos marchandises. Alors, elle a la farine, elle a les graines de blé, d'oignon, de carotte, elle a les graines de cerise. Donc, oui, c'est confirmé. Euh, ils ont mis, depuis la mise à jour hein, du 11 mars, euh, où je vous avais dit qu'il fallait planter les fruits directs. Euh, ben, maintenant, ça y est, ils ont mis les graines. Donc, euh, voilà. Donc, elle, elle vend les graines de cerise, de poirier, de pommes et de prune. Euh, et aussi, les semis de plantes de houblon. Donc pas la peine d'aller péter à, à Lesnica ou machin là-bas parce qu'on en a à côté en fait. Et je sais plus ce qui me manquait. Je crois que c'est du seigle, mais j'en suis pas certaine. Il faudra qu'on fasse le point euh, des. Euh, je crois que c'est la boîte hein, qui me manque. Euh, des graines qu'il nous faut pour, euh, pour le champ. Donc d'accord, ok. Voilà. Par contre, je ne sais pas s'ils ont augmenté les prix. Ça faudra que je vérifie avec une des vidéos. S'ils si ont augmenté le prix des des graines ou pas après c'est comme dans la vie réelle hein. inflation machin moins cher ou plus cher ok donc après au niveau des quêtes est ce qu'on a quelque chose par là non oui euh, elle Parce que, comment euh, Nikos, nicoce ils sont tout habillé pareil j'ai besoin de faire un homme fort je vais payer pour ça bah, j'ai appuyé trop vite euh, je dois nourrir ma famille, mais la nourriture disparue, j'ai des pièces, mais pas le temps. Euh... Est-ce que j'ai l'air d'un boucher? Je ne peux pas je ne veux pas puer pour comme de la viande. Ah ouais, c'est nouveau ça aussi. 380 à la poire, ouais, c'est pas donné. Hein. Mais bon, quand t'es dans une partie beaucoup plus avancée et que tu peux faire le verger, t'inquiète, t'as des souvent. Euh... Alors, je sais pas ce qu'elle va vouloir. J'ai un peu peur. Sinon, ce sera fail. Là. Ça ne devrait pas être difficile, je reviens tout de suite. Tu ne me dis pas ce que tu veux. Alors, qu'est-ce qu'elle veut Alors, chapitre 7, l'ingéniosité. De toute façon, il nous faut qu'on obtienne 1000 de... Pour passer la... le chapitre suivant, le 8. qu'on obtienne 8, on a 903. alors euh... hop j'ai toujours pas fait la quête d'Halloween là où il faut que je me lance à lui lance ses flèches fait un concours avec lui donc elle, elle veut cinq viandes et une baie oh c'est que ça on va lui coller une baie pourrie <rire> ça serait sadique mais bon pourquoi pas je pense pas que ça marcherait euh, je pense qu'elle va être en pourriture les baies c'est bien parce que ça nous fera de l'engrais alors on va aller à notre village vite fait Rudolfine. Alors, je vois que vous avez ce dont j'ai besoin. Ce sac avec des pièces est à vous. Oui, je pense que ça devrait être tout. Une rémunération équitable pour une tâche facile. On a pris plus 24. bouches à nourrir. Ok. Donc, est-ce qu'il y a autre chose ici Est-ce qu'on a des nouveaux... Euh... Non, parce que d'une saison à l'autre, les ados sont devenus grands. Donc, euh... Alors, là, Où c'est qu'on a une quête Parce que là, ce serait d'avoir ces 1000 points. On en est où, là Technologie. On a donc débloqué euh, le poulailler, on l'a vu. Hop, hop, poulailler débloqué. Alors, ensuite, euh, journal, on a quoi donc, La quête d'UniGhost atteindre les autres événements l'ingéniosité. il faut qu'on on est à 927 sur 1000 il hein. faut faire des quêtes Halloween mais bon là on n'a pas beaucoup de sous il faut lui parler et si on lui parle on se lance dans la quête euh... dans la quête où il faut euh... allez lui parler mais il me semble qu'on se lance dans la quête où il faut jouer avec lui euh... et donner des pièces je vais la mettre un... il me semble que c'est ça si je ne m'abuse et je vais pas tout de suite, avec le peu de sous que j'ai, jouer avec Alvin. Normalement, euh, si la mage n'a rien changé, ce qui m'étonnerait... Non, il n'a pas bougé. Il est là. On va lui parler, mais je crois qu'il faut que je fasse une mumuse avec lui. Hein. Alors, salut Comment cela se passe-t-il avec vos entraînements je parie que je peux vous battre maintenant. Quelle confiance. Très bien, je prends le pari. Combien non Pour 100 pièces, nous avons 3 coups. Celui qui obtient le plus de points gagne. Euh, plus tard. Voilà. On lui a parlé, mais je n'ai pas envie de le faire maintenant. On n'a pas beaucoup d'argent. Combien on a 259. Hein Donc, euh, ça ne sent pas bon. Alors, où c'est qu'on a une autre quête, mise à part Halloween, au niveau de la map alors, on a une quête. On a, on a plein de quêtes à Baranica. Ernica, il y en a une. Euh, on va aller à Baranica. Là, c'est montré notre diplomatie au max. Et donc, la quête, elle a été fail De l'arc. Et on n'a pas perdu de, de point de dynastie. C'est une bonne chose. Donc journal dans euh, la carte je veux euh, on va aller ici donc on va enlever le marqueur et on va se remettre le marqueur euh, à gostovia il y a une... intérêt c'est halloween donc là on n'a plus la quête donc à, à Barnica, il y en a trois voilà donc on va aller à baranica En même temps on se lave comme ça on ne pourra pas nous dire qu'on pue j'aimerais bien trouver les chariots un, un chariot ou deux je sais où, ceux, où sont ceux du début du jeu ils n'ont pas dû bouger mais ça a déjà été looté s'en allant vers 100 bords, hein. donc là où il y a les loups oh les gros poissons Euh, un peu trop gros pour être vrai, ce poisson-là. Bon, on va quand même ramasser euh, le mine pertuis, même si maintenant on y perd un peu. C'est toujours une source de revenus. Hein. Mais bon, je suis déçue pour le mine pertuis. Alors, je repasse manette et clavier. Car là, s'il y a une bébête. Donc, ici, on a trois quêtes. Donc Je peux revenir avec ma manette. Ce qui est plus pratique, je trouve, dans ce jeu. Alors, ici, on a Nadar qui a une quête. Nadar et Nadar. Par là. Toi, t'es Tu es quoi Niveau 3 en extraction. Niveau 3, ben, tout, tout, tout pas. Ah, ben oui, mais 3 extractions, 3 artisanats. Mmh. Alors, Pardon, excusez-moi. Oui, voilà, c'est des graines d'avoine qu'il nous faut. Elle ne peut pas planter parce qu'il n'y a pas de graines d'avoine. On a l'alerte. Euh... Donc, ce que je voulais voir, c'était l'atelier. L'imitation, je m'en fous. L'extraction, c'est pas celui-là que je veux. Voilà, taverne, non, c'est pas là, là dedans. C'est dans l'extraction. Non. payant de chasse. La grange. L'artisanat. Et oui mon miment. Mon atelier. Abri à bois. Forge un, Forge 2 Ah Tiens mm -hmm. Forge un, Forge 2 Mais pas du tout Je n'ai qu'une seule forge Alors est-ce que cet atelier ça serait Forge 1, Forge 2 l Atelier C'est l'artisanat donc artisanat et champ. Artisanat, champ. Là, il était combien, lui Un champ et un artisanat 3. J'ai pas fait la maison. Ah Alors, personnalité, approbation, avez-vous une minute On est à 80%. Il est bien, lui. Donc c'est Blitzor. Il euh, faut que je construise la maison. Blitz euh, pardon, Blizzborg, à ah, il est où vie? Connaissance élevage en animaux Non. Euh... Connaissance en animaux. <rire> Donc, oui, il serait doué dans ma... Je vais regarder un truc, là, il y a un truc qui me chagrine euh, Je m'en vais. Hop. Et par contre, si je vais là, c'est qui sont les autres. Excusez-moi, il y a des travaux, toujours pareil. Ça ne va pas changer. Là, je ne peux pas le voir. Alors, Nadar, déjà, on va voir ce qu'il veut lui. On est à... <coughs> Pardon, excusez-moi. À Baranica. Il était trois artisanats et trois champs. Ok. Alors, euh, toup toup toup, Nadar, qu'est-ce qu'il voudrait, Nadar euh, Puis-je vous aider Avez-vous une minute déjà On va monter notre diplomatie. Comment allez-vous Avez-vous une minute Plus 2. Avez-vous une minute Hop. Plus 5. Avez-vous une minute Plus 5. Alors qu'est-ce qu'il veut Tout dépend. Hein. Bonjour, nous avons besoin de votre aide. Hier soir, un terrible orage a détruit notre maison. Pourriez-vous nous aider à rassembler des ressources et à la reconstruire Alors là, ça me pose un petit problème parce qu'ils risquent de me demander de l'argile. De l'argile. Ça va être compliqué. On va tester, sinon ce sera qu'être fail. Ok. Reconstruction de la maison. On va regarder, mais il me semble, de mémoire, s'ils n'ont pas changé ça qu'on devrait avoir... Euh, Il devrait nous demander de l'argile pour la reconstruction de la maison. Non, du rondin et de la pierre. 19 rondins, 6 pierres. Bon, tout est bien. Donc ça, ça a été changé, ce qui est pas plus mal. Alors, les rondins, on peut lui donner, euh, je pense, tout de suite. On va taper de l'arbre à côté. Et des pierres, on va Hop. Ici, on a tapé plutôt... Hop. Je peux lui caler le, le rondin direct. Hein? Si je me fais pas bouffer par une bébête. un hein? hein? rondin 2. Vous avez beaucoup, hein 18 rondins quand hein? même. 4. On lui donné ça déjà. Ben, J'ai pu marcher. Et on a d'art. Il est là. On peut lui donner ça, je pense, d'avance. On en a huit. Ok. Donc ici, c'est quand on avait eu les quêtes euh, qui voulaient à notre champ patin couffin. On a laissé ça comme ça. Alors 10, 11, 12... 13, 14, 15, 16 ah. Ouh, je ramouille Je n'avance pas très vite, je suis lourde 16 la pierre il en faut 6 euh, 5 encore, 5 pierres on devrait trouver ça quand même dans le coin oh, le petit bouton il a eu du cul 1, j'ai buté l'agneau 2 3 Pierre. Il ne pouvait pas me donner cette quête en hiver quand on y voit bien. Autour du village, je devrais avoir ça quand même. s'il y a encore un animal par là, je me le prends en plein de poire. Ah. 4, 1, 5, il me manque une seule petite pierre. Hein. Ce pas les rondins qui gênent. Hein. Ah, voilà, 6. Et on va couper un autre arbre par bah, tiens on lui donne des petits pieds on sera moins lourd on c'est pas nadar ça c'est norbert euh... et chez lui nadar hop on sera moins lourd il lui manque 4 rondins on va se embêter on va en prendre que 4 hein, vraiment que 4 quand bon, tu me le coupes là voilà 1 2 3 et 4 allez go euh, nadar dans des nadar Manquer aille doté. C'est pas déjà trop tard. Hop. Il habite là. Euh, hop. Voilà, monsieur Nadar. Voici, ça devrait être tout le matériel que vous vouliez. Merci beaucoup. Je vais vous montrer certaines techniques de construction que j'ai apprises. C'est tout Nouveau bâtiment déverrouillé. Quête terminée. Oh. ça s'emballe, il là. Alors. Qu'est-ce qu'on a gagné avec ça Est-ce qu'on a monté Alors, technologie. Il nous a... Euh, je crois que c'est stockage de ressources 2. Chasse, Poulailler. Artisanat. Ouais. Euh, donc, au niveau du journal. On est bon là. La quête c'est pas bon, compétence. Hein. On n'a pas débloqué. Journal. Ok, carte. Donc il y aurait encore deux quêtes ici. À ah, Baranica. Ah, Baranica. Euh, le problème étant que j'ai soif et que j'ai faim. Alors, et là, et qui vont dormir. Qui c'est qu'il y a une quête ici Là-dedans. Yomella. vous pouvez vous pousser vous pouvez un petit peu un chouïa alors là qu'il aurait une quête euh, avez vous une minute oui il fait assez chaud avez vous une minute je me suis mis à la chasse avez vous une minute comment allez vous alors puis je vous aider tout dépend de ce qu'il à me demander j'ai très soif, pouvez-vous tenir une courte Désolée. Euh, J'en ai déjà pas pour moi. Donc non. Ça après on peut la, la reprendre plutôt que la fail. Ici, il y aurait une quête. Hop, qui c'est qu une quête là Jaromir. Avez-vous une minute Hop Avez-vous une minute comptez allez-vous Allez-vous une minute Comment allez-vous Avez-vous une minute Alors, puis-je vous aider Tout dépend de ce qu'il va me demander. J'aurais besoin de votre aide. Je voulais rénover ma maison, mais je n'ai pas de maillet de construction sur moi. Pourriez-vous m'en apporter un Oui, bien sûr. Ça, c'est pas un problème. Ok. Euh, normalement, je suis pas loin euh, de mon stockage. de changer de truc je suis pas loin de mon stockage euh... je crois que je l'ai mis dans le stockage le ça je vais pouvoir boire un coup à la rivière je suis pas loin de mon stockage effectivement par contre la il veut plus on va faire gaffe à teddy hein, parce qu'on l'a vu là Mal boire déjà parce que il va nous mourir de soi. On y voit toujours aussi mal la nuit, mis à part l'hiver. Hop, voilà. Et on va manger. Euh... Qu'est-ce qu'on a qui est moins bon? 50-50. On mange la viande. Hein. Voilà. Hop. Hum pas de ici il n'y a pas de alors euh, on a un maillet en bois ici on peut lui donner celui là je pense ensuite qu'est-ce qu'on devrait vendre il y a de l'argile le bol on a deux bols à 2% pour l'instant on peut le prendre et le vendre est-ce que par contre ça fait comme l'autre truc c'est que si on le remet dedans il reprend euh, non je pense pas F -E -F, 10% 2 sur 4 F -E -F. on va le vendre euh, les flèches en fer hein, on va les vendre les 25 la torche on va la prendre on va se l'équiper la pelle en bois on va la prendre euh, la coupe en bois, on va la prendre, la cuire, on va la vendre. On fait de la place. Ensuite, la pierre ici, on peut la ranger là. Le rondin ici, les bâtons, on va les vendre. Ok, ok, ok, tout ça c'est bon. Tout ça c'est bon. Tout ça c'est bon. L'appel en bois, si on peut la vendre, on la vend. Et à ce moment-là. Normalement, on en avait une autre. Euh, on a pas mal de rondins. Hein. Ok. Alors, il faut repartir dans le sens inverse. De la marche. Si je mettais la quête en suivi, ça serait mieux. Toc, rénovation de maison. Voilà, on le met en suivi. Là, c'est vraiment les points de réputation qu'il faut qu'on chope pour passer au chapitre 8. Est-ce qu'on peut toujours les réveiller pour leur rendre les quêtes Je ne sais pas. On va voir. Ça y est, l'asthmatique, hein, on peut plus. Et après, il faudrait qu'on construise une maison. Ça va être chaud pour... Euh... Pour les sous, c'est qu'elle est là. Hop. Ah, il dorme plus maintenant. C'est vrai, hein. je la remis. Hop, et vous le maillez. Oui, merci beaucoup. Laissez-moi vous montrer quelques astuces pour mieux construire. Merci. Rénovation de la maison. D'accord. Et on en est à combien euh, On a sa roupie, lui. On peut lui parler. T'as pas le temps de bavarder. Bien sûr, je viens de te coller ton maillet. Donc, tu t'en fous. Hop. Il faudrait qu'on construise la maison, là. mettre la torche ici allez mets toi là <coughs> excusez moi par contre je vois pas d'impact euh... je vois pas d'impact de température pour l'instant je suis toujours à les habits d'hiver hein. j'ai mon truc en fourrure mes pompes en fourrure l'instant, je ne vois pas de d'impact euh, au niveau du... Alors, qu'est-ce qu'il y avait une autre quête ici l Inventaire. Euh, carte. Bah, Anika, il y a encore quelqu'un qui a une quête. Et il nous manque combien Au niveau du journal. Alors, 999. Si on fait cette quête-là. Euh... C'était quoi la quête que j'ai refusée Construction de maison, ça risque d'être argile. Ça est plie. Est-ce que c'est eux qui ont la quête Ouais, lec. Pour l'instant, je peux pas. Blissbord. J'essaie de ne pas faire de bêtises avec mes boutons comme à chaque fois. Ok, plus 5. Hein. Allez-vous une minute. Je viens de mon travail dans les champs. Allez-vous une minute, c'est bon, il veut plus discuter. Il n'y en a pas d'autres. Hein. Vraiment le petit village, là, lui, il va falloir qu'on soit à la maison, il le recrute absolument. Donc, Je voudrais bien quand même que le, le jour se lève. Donc pour YouTube, je vous récupère bah, évidemment le, au moment où le jour s'est levé. Et bah, Twitch, vous restez avec nous. Il n'y a pas de problème. On va attendre que le jour se lève. Hein, pour euh, bah, tout simplement. Pour euh, faire la quête. Là, et passer les... au chapitre 8. Et je pense qu'on en restera là. Ok, donc YouTube, on se retrouve. On s'est se, occupé un petit peu à la mine, etc. etc. En attendant que le jour se lève. Donc, on revient là pour voir la quête. Alors, j'espère que ce ne sera pas de l'argile. Bien qu'on en ait à côté de chez nous. Mais ça va nous faire carapater un petit peu partout. Alors, qu'il faudrait piocher l'argile et le ramener, le machin, le truc. Mais bon, qu'est-ce qu'on ferait pas pour passer au chapitre suivant Hop Alors, ils sont debout là. faut pas rigoler quand même, hein ah, il fait jour, là. Non, toujours pas. Ça ne saurait tarder. Il est là. Normalement, ils étaient levés très tôt, hein, au Moyen-Âge. Hein. Ils n'attendaient pas. Euh... Le coq, il chantait chanté, là. Il est en panne, chez eux. Hein. Euh, hop, ben, on attend. On attend, on attend, on attend. Oh, je voudrais regarder juste si on pouvait monter sur le toit avec ça. Je me disais, tiens, ils ont mis des échelles par rapport au PNJ qu'on avait un temps coincé sur les toits. Non, c'est de la déco. Hop. Bon, je suis revenu trop tôt euh, de ma mine, là. J'aurais pu miner du fer encore. Allez, wake up. Ils abusent hein. Ah, ça y est. alors toi déjà est ce que tu vendrais des graines de avoile je ne sais pas si tu es vendeuse bon. avez-vous une minute je travaille en 5 elle va plus vouloir me parler tant pis toi avez-vous une minute euh, plus de. avez-vous une minute comment allez-vous Avez-vous une minute Avez-vous une minute Hop, elle a plus le temps. On s'en fout, c'est lui qu'on attend, mais qui évidemment n'est pas levé. Il a décidé de faire la grâce, mat. Sale bête. Alors, est-ce qu'on a un vendeur là euh, Normalement, oui, mais je crois que c'est celui qui dort. Non, là-bas. Pour voir si là, il y a les graines d'avoine. Alors, on n'a plus beaucoup de sous en plus, hein. Avez-vous une minute Comment allez-vous Avez-vous une minute Fait beau. Avez-vous une minute Elle ne veut plus parler. Ces jumeaux. Ils font par triplé les jumeaux là. Avez-vous une minute Fait beau. Avez-vous une minute Fait beau. Avez-vous une minute Comment allez-vous Avez-vous une minute Comment allez-vous C'est bon. Fait tour. Alors c'est toi le nord -or. Norbert hein. Ah oui. Donc, choux, engrais, graines de choux. Donc, c'est pas ici, ça c'est sûr. Alors, par contre, on va lui vendre nos, nos trucs. Hein. On va on les lance là. Hop, F, E. Mince, je me suis trompé. Lance, E. Euh, F. C'était pas la peine de les garder. Elles étaient. Hop, on les vend. F. Ensuite, les flèches. On est vend. Les 25 Ensuite, les bols pour l'instant, pas grande utilité. Ça non plus, ça non plus. Bon, on est beaucoup plus léger. Ok, on va on n'a plus de, de lance. Allez-vous une minute Fait aujourd vous aujourd'hui Allez-vous une minute Le travail Allez-vous une minute et le travail Avez-vous une minute? Je reviens de mon travail dans les champs. Avez-vous une minute? C'est bon. C'est qui qui vend là? Je l'ai raté. Norbert, ben. Ah oui, on a regardé. C'est pas ici, j'ai dit. Hop. Alors, c'est qui qui, euh, qui a la quête? C'est Lec. Il est là-bas. Alors, avez-vous une minute On monte toujours à la diplomatie. Comment allez-vous Avez-vous une minute Comment allez-vous Avez-vous une minute Je aujourd'hui. Avez-vous une minute Comment allez-vous Alors, puis-je vous aider J'ai très soif. Ah oui, c'est la gourde. Euh, je ne peux pas la faire. On a attendu en fait pour rien. Alors... Euh... c'est qu'on aurait une enquête euh, à Lesnica. Lesnica, Lesnica. Euh, je voudrais voir quand même si ici on n'a pas euh, à borovo à gostovia les, les les graines on va aller voir à gostovia puis après on ira euh, à Lesnica. alors j'espère qu'ils nous ont pas collé ici à hein, ornica et gezerika on verra après donc, Y. Ah oui, j'ai plus de lance. Faut que je me fasse des lances. Je vais pas traverser. Je peux me TP. Il y a un arbre là. Allez. Allez, voilà Haronica. J'aime pas trop aller par là. Mais bon pas le choix on va aller jusqu'à Ornica voir si y a déjà cette quête et voir si on trouve les graines recherche' Parce il y a des loups par là, hein. vaut mieux se méfier bon, j'espère que je ne suis pas venu là pour que dalle hein. Que euh, okay, la quête va pas être une quête euh, qui serait fail automatique. Alors bonjour tout le monde, il y a du peuple, là. Alors c'est qui qui a une quête C'est Privit? Privzit? Krivdite, quelque chose comme ça. Elle est, elle ou il Là il y aura des trucs à piquer par contre si on restait. Euh, alors ici, on sait qu'elle est. Euh... J'ai vu passer. Il y a Elga dedans, Carolina, Privzibit. Pris... Pris... J'avais même pas prononcé son nom. Alt. Ah, c'est pas ça. Oui, c'est. Ah ben si, c'est Monsieur Privz. Comment ça se prononce ce truc-là? Bzibit. Pris... vite Ben enfin, bon, on s'en fout. Allez-vous une minute? Comment allez-vous? Allez-vous une minute? Je fais beau aujourd'hui je vous une minute euh, approbation ok allez-vous une minute c'est pour aujourd'hui et vous une minute alors qu'est-ce que tu as besoin bonjour je pourrais vous aider je suis une personne âgée je suis incapable de fabriquer les outils pourriez-vous m'apporter une hache je vous pas si c'est que ça je te donne la mienne ah euh, non je veux pas la mienne. Il, il va pas me vouloir une hache en fer. Hein. C'est pas ça, au moins. Euh, nouvelle hache. Une hache en pierre. Mais j'en ai une. Euh. Elle te va pas. Ma hache ne te va pas. Ah parce que je l'ai équipée peut-être. Oh, on va t'en faire une. Hein. On va pas se prendre la tête. Hop, on relâche Hop. Euh, deux pierres deux pierres ici ça craint un peu entre les loups, les sangliers et les ours Alors, on a les chevaux ici hein. les chevaux pour info j'avais regardé un petit peu le prix pour ma partie, c'est super cher donc les talons mâles c'est 9500 pièces et les talons femelles c'est dans le même topo voilà, donc les petits, ils sont à 6650. Donc autant vous dire qu'il y a intérêt gagner beaucoup de sous. Hein. Alors, il me faut 3 pierres, j'ai dit. Sans me faire attaquer ici, ça va être sûr. 1, 2, 3. C'est bon. Alors, hop. H en pierre. Normalement, on devrait finir le, le chapitre. On devrait passer au chapitre 8 là, en rentrant dans la quête là. Alors, hop. On revient voir ça. Je ne dirai pas son nom. Ben, euh. C'est une blague. Hein. Journal. Nouvelle hache. Livrée à ah, une hache. Ah, il en veut 3 Je n'avais pas vu. Et vous me dites rien dans 2-2 sadiques. Il veut 3. Ah, je te dis, mais pourquoi il ne me la prend pas Il en veut 3. On n'en a que 2. Alors, des cailloux. Oh, le bordel là, ça va être... Je vais me faire attaquer. Alors, une... 2 il soit paradin le jeu hop 3 ok on va la rendre et normalement on est bon pour le chapitre chapitre 8 la logique. Là aussi, c'est très très dur pour voler. Voici la hache. Non, c'était les haches que vous vouliez. fallait le dire. Hein. Hop. Merci beaucoup. Je connais quelques recettes artisanales de mon enfance. Je vais vous les montrer. Merci. Et voilà. Donc, chapitre euh, 8. Nous venus... Ce que je voudrais d'abord voir c'est, et on en restera là, c'est les vendeurs ici. Euh, donc là, j'en ai un là. Il veut même pas sauter la barricade, c'est une blague. Hop. Allez. Hop, où c'est qu'elle est Non, il faut arrêter de bouger. Parce que si vous bougez au fur et à mesure que j'avance. Il y a Jan. Jan, c'est le forgeron. Je pense pas que lui va vendre. Euh... Non On a l'arbalète. On a tout ce qui est objet en, en, en fer. Mais on n'a pas... Euh, non. Je m'en vais. Euh, Est-ce qu'il y a un autre vendeur par là Normalement oui. Habitant du village, il me faut deux personnages, ouais, mais ça je sais bien. Et j'en ai un autre là-bas. Donc faut que je construis une maison. Ah, bah, ils n'arrêtent pas de bouger, c'est d'un pénible. Pas hein là. Voilà. Et la nuit va tomber, je vais me faire avoir. Jan, euh, on l'a vu, c'est l'autre là. Après, il y a Elga, mais je pense que c'est à la taverne. Carolina, on a et Elga. Ils arrêtent pas de bouger, c'est pénible. Alt Carolina elle est là-bas. Maintenant. C'est une blague. Elle s'est foutue où elle Ah là, c'est la couturière en fait. Je pense pas qu'elle a un dégraine là. Montrez-moi vos marchandises. Alors, des graines de lin oui du fil de lin etc mais non sac non on va lui parler une minute ok donc elle elle en vend pas on va peut-être aller à la à l'auberge voir Je pense pas. Elga. Alors, du miel en rayon, elle vend. Elle a. Ok. Du houblon, du sel. Il n'y a pas la, les graines de. La bière d'avoine, il y en a, mais il n'y a pas les graines. Ok. Ok, d'accord. Alors, on n'a pas d'autres vendeurs ici. On mange un bout. On n'a pas énorme, quatre cent quarante-six pièces, on est mal quand même. Hein euh, ça va être chaud, chaud, chaud, chaud. Mets... Alors, qu'est-ce qu'on a là Ici. Djan, on l'a vu. On... Alors, ici. Je disais là, elle n'est pas recrutable. Lui, oui. En diplo. Pas génial. Est-ce qu'on vendeur par là Non. Est-ce qu'il y a des trucs à voler discrétos non y a rien voilà, ça de chevaux ici bol machin truc ici torche machin truc Après on peut pas, on, on peut pas voler au niveau de la taverne parce que c'est vraiment tout ce qu'il y a. Eux, on serait vu par ceux du feu de camp. Y a rien. Et la taverne, elle est super mal foutue dans le village. Pour voler, euh, c'est pas évident. il y a des bols, des machins, des trucs mais bon c'est dehors, c'est utilisé ok Bien, on va se côté paix chez nous là-bas voilà alors on sait qu'on pourrait aller euh, ben, on va aller voir à, à Gostovia hein, parce qu'on se prend peut-être la tête alors que c'est juste à côté puis on en restera là que ça va être un long épisode Sinon, il faudra que je regarde où c'est qu'on a la Parce que là, franchement, il faudra que je refasse le tour des, des villages, des vendeurs. Nous ont vraiment fait un perso euh, qui est qui est vraiment asthmatique hein? c'est pas le top du top il ya une gourde par là normalement mais je voudrais choper la vendeuse avant hein, qu'elle aille dodo c'est pas amélia je pense pas une lance en bois moi là. Les vendeuses sont à la... Les trois vendeurs sont à la taverne. Hop Go, go, go, go, go Alta... C'est Adelina. Mais Adelina, non, j'avais regardé. Blé, oignon, carotte, cerise, euh, poirier, pomme, prunier, seigle... C'est pas avoine. Hein. Ouais, je pourrais peut-être le marquer, là Mais non. On s'est planté, bourreau, euh, c'est pas ça. Euh, Gostovia, je veux dire. Gostovia, Adelina, donc comme ça ça m'imitera de le de chercher. Donc euh, graines, elle vend le blé. Les oignons. Euh, les carottes. Euh, les cerises poiriers pommiers prunier tout ce qu'on veut enfin tout sauf ce qu'on veut quoi en fait prunier et seigle et du houblon voilà, vu que ça a été rajouté comme ça je pourrais vous le vous le dire au propre la prochaine fois Ok, ben on est un peu banané là, avec cette affaire. C'est. Qui c'est qui. Elle, elle ne vend pas de graines. Euh... Allez, sors-toi. Bon, et le chapitre 8, donc, qu'est-ce que ça nous dit Journal. Chapitre 8. Un homme ne peut pas vivre seul pour toujours. J'ai besoin de plus de personnes pour construire une communauté forte. Un peuple qui sera prêt à travailler avec moi. Il faut donc que je trouve deux... Euh... Ah, je suis passée à 35 bâtiments. Wow. Euh, et euh, il faut que je trouve deux habitants. Bon, on, les a, on a déjà l'homme, il faut la femme. Et là, ici, qu'est-ce qu'on a On n'a pas de niveau 3 ici. Donc, non. Bon, déjà, vous construire la maison. On va aller voir à Borovo. On va aller voir à Borovo et on en restera là. Et dans le prochain épisode, ce sera le 14 on construira la maison on ira recruter le pnj qu'on a trouvé et, et, et, et ben, il faudra trouver une dame Hop. et artisanat parce que si on fait un, le petit au moins elles seront deux à la, à la couture il faudra qu'on mette le des ateliers au niveau sup où je le ferai hors live, hors caméra euh, de mon côté, moi. Parce que la construction, c'est pas ce qu'on préfère le plus. Alors, récupère, pépère, Altain. qui c'est qui est vendeur là, On va voir si lui montrez-moi vos marchandises. Donc lui, non. Alors là, on a un niveau... Il n'y a pas de vendeuse là sont à son coucher, à mon avis. Alors, ah, il y a Ida, Ida, elle vend des trucs, des oeufs. Euh, alors, on va regarder les niveaux. Niveau 3 en extraction, ça nous intéresse pas. Ici, niveau 3 en pêche et niveau 3 en diplomatie, ça m'intéresse pas. Ici, sont pas recrutables et c'est une dame qu'il nous faut. Falliport, je regardais ce ski oui. en dé. Je m'en vais et là, ici, on a deux niveaux 3 en haut. Alors, il y a en culture et en diplomatie. Deux niveaux 3, un pêche en artisanat euh, et. Je crois que c'est chant et je ne sais plus. Chant et extraction. On va voir. Chant diplomatie, ça ne m'intéresse pas. Diplomatie ne m'intéresse pas. Par contre, champ et extraction, peut-être. Champ et pêche. Artisanat et pêche, non. Euh, c'est une dame qui nous faudra niveau 3 pour euh, remplacer notre épouse. Donc, il n'y a pas à bourreau. Bon, ben, on va se rentrer doucement euh, à notre maison. On va construire la maison doucement. Et puis, euh, enfin, je construirai la maison pour le prochain épisode. Et puis, euh, on va en rester là pour cet épisode numéro 12, 13, je ne sais plus. 13, je crois. Il me semble... Donc, je vais... Euh, on va en rester là. Ce que je vais faire, moi, de mon côté, je vais vous rebasculer ça, ça sur YouTube. Merci à ceux qui étaient sur Twitch. Vous êtes nombreux à être sur le live. Merci à vous. Euh, merci à Dépanne et tous ceux qui sont passés. Merci à ceux qui sont là. Vous êtes sept en tout. Euh... Euh... Merci à Comax. Merci à Dépanne. Merci à Dark. Fitjet à DJ Plusion, tiens DJ, salut toi. Euh, merci à Topher, merci à Isa, merci à lalala merci à Luna, etc. etc. Merci à vous tous d'être passés sur live. Je rebascule tout ça sur YouTube, euh, donc n'hésitez pas, vous avez le lien en bas si vous voulez vous abonner, parce qu'il y a des let's play que vous retrouverez sur YouTube qui ne sont pas sur Twitch. Donc, voilà. Ben, bah écoute, Dépan, merci à toi, en tout cas. Je te fais plein de bisous. Bisous à tout le monde. Donc, vous avez le lien à la chaîne YouTube en bas. Euh, vous pouvez vous y abonner. C'est gratuit. Voilà. Et euh, je repose ça sur YouTube. Et puis, on se retrouve très vite. Pour euh, médiévale ou autre. N'est-ce pas Sur ce, plein bibi, -bi, plein de bisous, tout le monde. Passez une bonne fin d'après-midi. Moi, je vais aller manger parce que j'ai faim. Et puis... Euh, je vous fais le montage de tout ça et ça sera sur YouTube ce soir. Voilà, gros bisous tout le monde. Bye, bye.